Chers spectateurs, la Bibliothèque universitaire des Langues et Civilisations est ravie de vous offrir ce moment de discussion avec Jean-Claude Rousseau, réalisateur du film « Un monde flottant » en sélection internationale dans la compétition de la 43e édition du Festival Cinéma du Réel. Jean-Claude Rousseau a découvert le cinéma d'avant-garde et les films d'Ozu à New York. Il réalise des films depuis 1983, d'abord en Super 8, puis en numérique à partir de 2002. Plusieurs fois primé dans les festivals les plus importants, Locarno, Fille de Marseille, Entrevue de Belfort, il construit une œuvre personnelle, contemplative. Parmi ses films essentiels, Keep in Touch, Les Antiquités de Rome, La Vallée Close ou encore De son appartement. À ses côtés pour la discussion, nous accueillons Célia Schorfa, étudiante en master de sociologie à l'EHUSS, et en visioconférence, Marie Piccone anthropologue, maître de conférence à l'EHESS, spécialiste en anthropologie visuelle du Japon. Nous les remercions vivement tous les trois et vous souhaitons un agréable moment en leur compagnie. Peut-être alors je vais commencer par vous poser une petite question. Enchantée. Euh, alors, moi, la chose qui m'a le plus fascinée, c'est justement ce thème de l'eau, qui est central en fait dans le monde flottant. Et euh, j'ai une expression qui m'est immédiatement venue, en fait, que j'emprunte à Rousseau, le flux et le reflux de l'eau, parce qu'on voit, on entend cette musicalité qui est fascinante. Et, euh, et donc, une petite question technique, peut-être. Quelle piste scénaristique, en fait, vous, vous a permis d'associer toutes ces images, ces, ces séquences et euh, tous ces thèmes musicaux euh, qui sont absolument délicieux pour Louis Merci, merci de de me dire ça, euh, la, la réponse, elle pourrait être très brève, ça serait vous dire aucune, aucune piste. Il n'y a pas eu, pour ce film, autant que pour tous ceux que j'ai réalisés, de scénarios. je peux même dire qu'il n'y a pas eu davantage de projets. Donc, euh, il y a eu ma, ma présence, cette présence, au Japon avec une nouvelle caméra et euh, j'ai fait des prises. C'est pas les premières que je faisais au Japon. Un premier film y a été fait sous le titre « Arrière-saison », court-métrage suivi d'un autre, prise faite la, la même année, qui euh, s'appelle « Si loin, si proche ». Et donc, une année suivante, où j'ai à nouveau été invité au Japon, j'ai fait ces prises qui, au bout de plusieurs années, se sont rencontrées, se sont euh, accordées. Et je, je dis bien accordées et pas raccordées. Et, et, et on, on fait ce film. C'est... Euh, Pour moi, important cette distinction entre accord et raccord. Le, le raccord réduit, j'allais dire risque de réduire, mais en fait, à tous les coups, il réduit l'image à un signe d'écriture. Et il me semble que l'image ne, ne tolère pas ça. Elle ne subsiste pas. Ce que l'on voit, ce n'est plus une image. Euh, donc cette forme discursive qui peut répondre à un scénario, peut-être avec une, dexpris, une description très précise des images que l'on va chercher, pour moi, ça, pour moi, en tout cas, ce n'est pas ce qui peut aboutir à un film. Donc vous euh, voyez, je, je réponds beaucoup plus longuement que ce que je pensais faire. Euh, au départ, ça a été vous dire, non, il n'y a pas eu de projet scénaristique. Je suis heureux que, que vous euh, remarquiez au niveau du son la présence de l'eau dans, dans de nombreuses séquences et euh, un monde flottant. Oui. Et euh, justement, que pouvez-vous nous dire, en fait, de toutes ces de toute cette mise en place de fragments sonores, de cette musicalité-là, ces frémissements, ces crépitements aussi parfois. Parfois même, on a le son qui arrive avant l'image. Je pense à ce moment où vous filmez le, le Mont Fuji-san et, euh, et, et, et le son arrive bien avant. Et comment avez-vous souhaité en fait euh, capturer cette espèce de sensibilité musicale à travers ces images Et comment, finalement, au, au terme de ce film et de ce montage, de cette édition, vous avez su trouver vraiment des thèmes sonores qui, qui vous semblaient peut-être plus importants de, en termes de sensibilité ou plus, euh, plus prenants euh... Donc là, vous, vous parlez de, de ces prises du, du Mont-Fuji. Il euh, bon, y, y a le son qui s'enregistre en même temps que l'image avec ce matériel. Mais ça n'empêche pas de, de le faire glisser un petit peu par rapport à l'image ou de le retrouver sur d'autres prises en remplacement du son qui a été pris directement sur, sur cette autre prise. Donc, euh, là, là aussi, ce, ce serait dire comment, comment, non, je ne peux pas dire comment, justement, mais ce, ce serait dire qu'il arrive que se rencontrent le son et l'image. Et euh, donc, on, on évoquait mes films précédents et mes premiers faits en Super 8, c'était avec une caméra qui n'enregistrait pas le son. Et cependant, euh, ces films sont sonores. Ils ont donc rencontré un son et d'une manière très précise qui, qui pour moi est, est, est, est synchrone. Je veux dire aussi synchrone que lorsqu'on voit quelqu'un parler et qu'on entend sa parole et en voyant le, le, le mouvement des lèvres. Donc, c'est très important, en effet, vous commencez sur le son, et c'est très important comment le son rencontre l'image. Et je dirais que il arrive que le son, en quelque sorte, touche l'image. Et... Ça, c'est tout à fait facteur d'émotion. À, à une projection de, de mon film qui s'appelle « La Vallée close », c'était au Frénois, Jean-Marie Strobe était là, et il me posait une question à laquelle je ne savais pas répondre sur le moment. C'était me demander comment se font ces fulgurances. Puis, un moment après, en ayant quitté la salle de projection, j'ai trouvé à lui dire « c'est quand le son touche l'image ». Et c'est comme si ça faisait une étincelle. Je pourrais même dire, ce qui est, ce qui est un peu bizarre, provoque une étincelle ou même une disparition. Cet, cet accord, cette rencontre. Peut-être que c'est comme ça que l'émotion que surgit et que le regard tient. Parce qu'il ne bute plus sur... Euh, sur le motif. Donc, je trouve à vous dire ça, je ne suis pas sûr que ce soit une réponse bien, bien intéressante. Si, si, ça l'est complètement. Peut-être, Marie, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus Disons, merci donc, de m'avoir permis d'intervenir. Euh, je voulais peut-être partir d'un point de vue euh, différent. Cela dit, c'est très bien d'évoquer le son, euh, et je n'y avais pas pensé. Mais euh, je voulais euh, essayer d'enserrer de, peut-être à tort euh, ce, cette œuvre à l'intérieur d'autres euh, documentaires marquants euh, sur le Japon. Et évidemment... Euh, ça c'est un peu euh, peut-être superflu même de les mentionner, mais euh, on peut penser au « Sans soleil » de Chris Mark, qui par ailleurs correspond plus ou moins au moment où vous-même avez commencé, je crois, euh, votre œuvre de cinéaste, peut-être que vous avez eu d'autres expériences précédentes, et puis euh, suivi deux ans plus tard par le « Tokyo Guard de Wim Wenders. Alors, peut-être, vous me direz bien sûr, <rire> quel est votre propre réaction à, à ces œuvres ou un dialogue ou un dialogue total ou euh, euh, au contraire négliger mettre de côté ces deux documentaires euh, célèbres mais euh, je voulais dire que c'est plus en tant que japonisant que j'interviens c'est que à cette époque, il était encore important ou considérait peut-être essentiel de transmettre quelque chose de ce qui serait une culture du Japon. Alors, il fallait montrer quelque chose qui n'était peut-être pas exotique, mais qui était quand même différent pour justifier en fait la, la reprise. Et alors, à ce moment-là, euh, Mark... Euh, et, disons, ajoute des séquences assez intéressantes. Et même pour moi, par exemple, à un moment, il euh, reprend des noros, donc des prêtresses de l'île d'Okinawa, ce qui certainement n'était pas euh, courant, mais reprend aussi des scènes absolument classiques qu'on retrouve chez vous aussi, c'est-à-dire euh, des, euh, des carrefours, des très vastes carrefours, euh, vue d'en haut où, évidemment, il y a des foules qui se croisent. Alors, cette image reste presque aussi euh, iconique de Tokyo que non pas celle du mont Fuji euh, pour euh, signifier le Japon. Euh, alors... Donc évidemment, maintenant, le Japon qui reste un des pays probablement le plus filmé et photographié au monde, du moins par la densité euh, d'appareils de, possédés par ses, ses habitants, euh, il devient peut-être plus difficile maintenant de faire quelque chose qui pourrait signifier, pour ainsi dire, le Japon. Alors, euh, je pense que... Si je peux me permettre, vous avez bien fait de ne pas avoir des remarques qui, par ailleurs, seraient totalement absurdes euh, considérant votre style euh, elliptique, euh, comme celle dans Chris Marker, par exemple, euh, d'évoquer euh, Sey ou d'autres, donc d'évoquer, ou par ailleurs, dans d'autres films, on évoque le vide, etc. Donc il y a trois ou quatre marqueurs soi-disant culturels qui, bizarrement, n'ont pas d'histoire et qui s'appliquent à la la totalité d'une civilisation japonaise, donc je suis très heureuse de voir que vous n'avez rien fait de tout ça. Donc euh, ça c'est pour moi positif, mais peut-être, est-ce que euh, vous voyez euh, néanmoins, à part ces, ces différences, euh, donc à part... Ce qui le l'effet positif du manque de voix off, dans quel, comment vous vous situez par rapport à ces deux œuvres qui restent dans le domaine, et c'est là qui est le plus important, du documentaire plus ou moins de création par rapport à des documentaires de type reportage, bien sûr très éloignés de ce que je suppose vous auriez voulu faire à tout moment de votre carrière. Euh, là, vous, vous évoquez deux, deux films, en tout cas deux, deux cinéastes. Sans aucun doute, j'apprécie l'un, Chris Marker. J'ai beaucoup plus de mal, surtout avec le film Tokyo Ga. Je suis très, très dérangé par sa rencontre non pas avec Ozu évidemment, mais avec Shishori euh, le fait de, de l'entraîner jusque devant la tombe d'Ozu, d'avoir réussi à faire pleurer, je crois que c'est le, le scénariste, il y a là quelque chose pour moi de qui n'est pas loin de l'obscénité euh, et, et de très dérangeant. Bon, qu'est-ce que ce film de Van Der appris C'est que Sichou en fait, euh, sur la fin de sa vie, n'était pas connu pour les films d'Ozu, c'est-à-dire quasiment pour tous les films d'Ozu, mais pour ce qu'il faisait, pour, pour la télévision japonaise, des, des séries ou, ou des feuilletons. Euh, en, en effet, donc je, je répète, ce, ce film est réellement très, très dérangeant et euh, il n'est pas, je ne sais pas si je peux le dire de, de, de cette manière, c'est peut-être pas très approprié de parler de ton, j'allais dire, il n'est pas du tout, pour moi, dans le ton japonais, sans aucun doute, Chris Marker est plus près de ce qu'on peut attendre de respectueux, disons, vis-à-vis -vis de la culture japonaise. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de, de rapprochement possible, sans parler de, de comparaison avec mon film ou mes films, puisque ce, ce film « Un monde flottant » est le troisième film que j'ai fait au Japon, euh, qui n'est pas vraiment de rapprochement possible parce que, au fond, si on voit bien ce film, on ne peut pas le considérer comme un documentaire. C'est bien autre chose qu'un documentaire. Maintenant, le fait est que, on voit dans un paysage industriel le, le Mont Fuji, que l'on voit ce fameux carrefour de Shinjuku à, à Tokyo. Il ne faut pas oublier les cerfs de Nara. Bon. Euh. bien évidemment, s'il ne s'agit pas d'un reportage, comme vous le le, le remarquer, mais euh, il trouve sa place dans les festivals. Je parle de mes films en général. Ils trouvent leur place dans les festivals de documentaires, mais je, personnellement, je ne je, je considère pas ces films véritablement comme des documentaires, et celui-là en particulier. C'était pour ça que j'avais évoqué le terme, que peut-être s'est déjà imposé depuis longtemps, qu'on appelle documentaire de, de création. Alors, moi-même, j'étais gênée, à certains points de vue, d'être appelée à discuter de documentaires dite de création, parce que soit si je reste en tant qu'ethnologue, je pourrais éventuellement voir des documentaires qui traitent de certains aspects spécifiques de la société japonaise, ou alors autre casquette, voir ce que je fais dans un autre séminaire et qui m'intéressait particulièrement, donc des domaines particulièrement euh, différents, genre justement euh, religiosité populaire, imaginaire, et, et donc tous les deux sont très loin de, de votre, euh, des choix que vous avez faits mais que je comprends parfaitement comme étant une prolongation des de, de choix de vous poser vis-à-vis -vis de, de stéréotypes comme vous avez fait euh, dans Antiquité et de Rome alors là, euh, c'est par ailleurs si je peux me permettre c'est pour moi euh, votre film le plus abouti mais ça c'est un jugement personnel et j'ai grandi à Rome aussi mais disons euh, dans le cas euh, donc euh, de, de le monde flottant il y a euh, c'est pour moi plus difficile à apprécier parce que j'y trouve, vous m'excuserez des lieux communs qui peuvent être justifiés dans un contexte théorique qui peut être le vôtre, dans des méthodes que vous avez adoptées, mais pour quelqu'un qui ne les met pas dans ce contexte euh, deviennent plus difficiles, par exemple le comment dire, la quantité de temps que vous avez dédié au serre ou la quantité de temps que vous avez dédié au train. C'est un choix tout à fait personnel que vous avez mille fois le droit d'adopter, mais qui devient un peu difficile comme quelqu'un qui veut voir quelque chose sur le, sur le Japon. Voilà, alors vous voyez, c'est un point de vue, euh, disons, très euh, partagé. Euh, presque incohérent, mais il faudrait le voir dans deux contextes différents, et j'ai du mal à concilier les deux. Voilà. Je, je commencerai par dire ma surprise, du fait que vous ayez eu la possibilité de voir mon film « Les Antiquités de Rome », et je suis très touché qu'il qu vous ait intéressé, et plus peut-être. Euh, mais pour ce qui est du documentaire, en disant que, je ne dirais pas que c'est un, un documentaire, ça serait ajouté d'une manière plus, plus générale, sans vouloir être trop provoquant, je ne crois pas au documentaire. Je ne crois pas au documentaire parce que, ce sont des images. L'idée document, de documentaire, bien évidemment, c'est de montrer. Or, s'il y a images, si ce sont réellement des images que l'on voit, elles ne montrent rien. Ou, je dirais, qu'elles ne montrent qu'elles-mêmes. Donc, euh, dans, dans ce sens-là, euh, bien évidemment... Euh, en rappelant ce film Les Antiquités de Rome, c'est certain que ce n'est pas un documentaire. Euh, je fais quand même euh, même une, une parenthèse sur ce film qui date de 89 et qui, après être passé au Festival de, de Rotterdam, s'est trouvé projeté au musée d'art moderne et contemporain d'Anvers. Et parmi le public, il y avait un couple un peu âgé, qui du fait de l'âge, l'un des deux en tout cas, entendait mal, ce qui obligeait l'autre à parler un peu fort. Et j'ai compris qu'en fait, ils étaient là pour se rappeler leur voyage de noces à Rome. Donc, bien évidemment, euh, ils n'en ont pas eu pour leur compte. Ils sont partis assez vite et je trouve qu'ils ont eu tout à fait raison. Maintenant, euh, pour ce que l'on voit dans un monde flottant, flottant le le Mont Fuji. Vous parlez des trains aussi. Euh J'ai fini par aller au Japon parce qu'on m'y a invité. Je n'y serais pas allé autrement. Mais en tout cas, ça, ça répondait vraiment à un désir que je n'aurais pas pu satisfaire moi-même. Et. Euh et ce que je connaissais du, du Japon, c'est son art, autant celui d'Ozu que euh, d'Hiroshige. Je peux vous dire que quand je pars en voyage, j'ai toujours avec moi, je parle d'Hiroshige, ce ne sont pas des estampes d'Hiroshige, mais un, un livre de Haïku de Chiki. Donc... Euh, Pour moi, voir tel que j'ai vu ces trois pêcheurs dans ce, ce paysage en effet plutôt industriel avec par derrière le, le, le mont Fuji, j'étais euh, devant une estampe d'Hiroshige. Donc euh, là, ce je... n'est pas montré... Ce qui pourrait paraître comme, comme, en effet, un cliché du, du Japon. D'ailleurs, les vues que, que j'ai pu voir en carte postale du, du mont Fuji, c'est plutôt dans, dans la nature. Bon, si peu qu'il y ait des cerisiers pas loin, c'est au moment où ils sont en fleurs. Bon. Non, justement, ce n'est pas du, du tout ça. Je, je me suis trouvé dans ce lieu après avoir demandé si on pouvait m'indiquer un endroit où le Fuji se voyait dans un paysage industriel. Et, et, et on m'y a amené. Ce n'est pas, pas très classique, ça, le Fuji, tel qu'on le voit dans le film. Maintenant, pour ce qui est du train, oui, ben oui. Il y, a, il y a ces déplacements, mais là aussi, me, vous évoquez cela, me vient à l'esprit euh, ces films d'Ozu qui, qui terminent souvent par un train que, que l'on voit s'éloigner. Donc euh, je, je ne sais pas, je pense que je ne serai jamais trop, et je suis bien loin de l'être, euh, habité par la culture japonaise. Les cerfs de Nara, oui, oui, oui. Donc là, je dirais aussi qu'il bien sûr qu'on qu peut considérer qu'ils disent quelque chose du Japon tel qu'il est maintenant. Quand on voit dans un des plans où deux cerfs sont assis, privés de leur de leur bois de leurs cornes, et que l'un refuse le gâteau qu'on lui tend, oui, ça, ça veut dire quelque chose. Euh, donc, euh, je, je suis assez ignorant pour ce qui est de, de la religion, euh, du shintoïsme, tout ça. Mais enfin, je, je pense que là, il y, y a une sérieuse trahison. Alors là, en effet, ça, ça renseigne sur le Japon d'aujourd'hui. Euh, J'ai hésité à mettre le carton final qui, qui évoque cette cérémonie annuelle pendant laquelle on coupe les, les bois des cerfs, Parce que justement, ça, ça, ça donnait un caractère un peu documentaire. Bon, ben là aussi, je vous demande d'excuser de répondre d'une manière bien, bien éloignée de, de la question ou de la remarque que vous formuliez. Disons, je, je suis heureuse de voir que vous avez perçu euh, ce que je n'avais pas vraiment compris. Euh, donc, effectivement, le caractère euh, que, que je ne peux pas examiné en tant que vétérinaire, mais que moi-même j'avais euh, vu comme euh, assez dérangeant ou cruel vis-à-vis -vis du traitement des serres. Donc vous confirmez alors ce qui pour moi était une sorte euh, d'intuition euh, non vérifiée. Donc, j'ai trouvé ça, au contraire, éclaircissement important. Et pour l'image, euh, au contraire, donc de Fuji avec du Fuji avec euh, donc. Le, l'usine, la grande usine, là aussi j'ai beaucoup apprécié, vous aviez très très bien fait, si je peux me permettre de le faire, parce que là, vous dynamitez, trop de clichés sur le Japon, dans lesquels le Fuji apparaît constamment comme montagne parfaite, non violée par mille ascensions de, de touristes qui jettent des canettes, etc. etc. Donc ça c'est effectivement les moments forts. Et, et puis enfin, quand vous avez trouvé le titre « Le monde flottant », j'ai pensé évidemment à, à une relation avec les estampes. Euh, là aussi, je n'étais pas sûre de voir à quel point c'était explicité, et vous l'avez confirmé. Peut-être, euh, je me demandais si ça correspondait aussi à un moment euh, dans ce, ce parc, ou au moins certaines vues sur l'eau, où on voit un morceau de pont de, de béton. C'était pas terrible de le voir de béton, mais néanmoins, mais beaucoup trop de choses au Japon ont été reconstruites en béton et donc c'est effectivement mmh. réel. Alors donc c'est ce, ce, la composition en fait du plan euh, est-il alors pour moi une des rares qui pouvait correspondre au type euh, donc de composition de cadrage avec beaucoup de diagonales qu'on peut retrouver dans les estampes ukiyo-e donc du monde flottant. Oui, donc, euh, évidemment, quand je suis allé à Arashiyama, un peu au large de Kyoto, on traverse le pont, et je ne m'attendais pas à voir un pont en béton. Bon, ce, ce pont, on ne le voit pas d'ailleurs dans, dans le film, par contre, c'est bien, en ayant traversé ce cette large rivière, et en cheminant su, sur la rive, en prenant à droite après avoir passé le pont, qu'on arrive à un sentier qui monte jusqu'à ce petit temple zen où euh, j'avais filmé deux, deux ans auparavant et ça a fait un autre film indépendant de, de celui-là qui s'appelle euh, « Si loin, si proche ». Mais là, quand, euh, quand sonne la cloche, quand on frappe euh, la cloche, c'est bien dans ce petit temple que, que vous connaissez probablement euh, euh, au-delà d'arashiyama euh, Bon. Donc, euh, ces prises, pour reprendre la question ou votre remarque du, du début, euh, ont été faites sans, sans l'idée d'un film, comme, comme aussi bien mes films passés, et puisque vous évoquiez les antiquités de Rome, euh, alors, parenthèse encore, simplement, puisque vous, vous connaissez le film Les antiquités de Rome, d'abord a existé comme court-métrage La Rotonde, puis deuxième film comme court-métrage Le Forum de Trajan, et à partir de là, ça n'a plus été montré. Et le Forum de Trajan a occupé la troisième place dans les Antiquités. Et, euh, et les sept Antiquités sont suivies, comme dans le recueil de, de Dubélé, d'une coda, si on peut dire, sous le titre « Songe ». Bon, alors, parler des Antiquités de Rome, ce n'est pas parler d'un monde flottant. Mais pourtant, euh, je pourrais dire que ça s'est fait de la même manière et en même temps inévitablement d'une façon différente parce que ce n'est pas, pas le même mat matériel. Je veux dire, les Antiquités de Rome s'est tourné en super 8 et j'avais donné en quelque sorte une unité qui est la cartouche super 8 qui dure 2 minutes 30 en 24 images secondes. Et j'aime dire que c'était pour moi une unité de mesure, mais ce qui me plaît de dire, c'est que c'était un tatami. C'était une unité de mesure que je n'ai plus, évidemment, avec le, avec le numérique. Les plans peuvent durer une demi-heure ou plus, d'ailleurs, sans limite. Donc la, la, la rencontre, la, la, la structure, la composition, ne, ne se fait pas, je dirais, n'est pas facilité de la même manière que que ça pouvait se faire avec mes films tournés en super vite. Mais bon, à part dire cela, il n'y a pas une grande différence. Vous-même, vous, vous ne connaissez pas probablement ces films que j'ai pu faire en super vite. Effectivement, bon, j'ai pas oui. connaissance de ces films-là. J'avais également une, une, une question, peut-être, vous êtes habité par le cinéma d'Ozou et d'autres types de cinéma. Et peut-être une question pour les spectateurs qui n'ont pas forcément connaissance euh, du cinéma d'Ozou. Quel, de quelle manière, en fait, vous vous inscrivez dans, dans la continuité de son travail Peut-être de quelle manière vous inspirez aussi également de son travail Alors, euh, je ne vais pas dire que je m'inscris dans sa continuité. Ça serait, ça, ça serait tout simplement... Euh, Stupide et, et, et, et prétentieux. Euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est un des plus grands à, à, avec quelques autres, Ozu. Donc, euh, bien évidemment, ça serait parler de, de la justesse du cadre, de la précision de, du cadre. Et, euh, et le rien, ou le peu, on apprend, enfin, on l'apprend d'autres manières, mais en tout cas, quand on voit le film Tokyoga et qu'on se trouve devant la tombe de Zou, on sait que l'idéogramme qu'on voit, Mu, signifie rien. Bon, ben, pour moi, c'est ce qui compte. Quand je disais tout à l'heure que lorsque le son touche l'image. Ça fait comme une étincelle et en même temps comme une disparition. C'est ça qui compte. Donc, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui se voit euh, Qu'est-ce qui fait le, le, le saisissement Qu'est-ce qui se voit et pourquoi le, le, le regard tient C'est, je disais, le cadre... C'est la justesse des, des lignes. C'est euh, ce qui fait précisément la vision. Qui est, qui est un, un, un saisissement. C'est ça aussi. La différence avec la pratique courante de faire un film à partir d'un scénario, ce qui veut dire à partir d'images mentales et qui sont décrites d'une façon peut-être très précise. J'ai écrit un scénario qui ne sera jamais réalisé. Et, euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé à filmer sans, sans scénario. Bon, donc on va chercher l'image. Mais ce, ce qui empêche justement de trouver l'image, c'est l'image mentale. Euh, en art, c'est connu depuis, depuis, euh, depuis Corot et, et, et avant Corot et, et, et repris par, par Picasso. C'est dire d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas dit de la même manière, mais c'est dire je cherche pas, je trouve. En art, le saisissement, il ne s'opère pas par l'artiste, ce n'est pas l'artiste qui saisit, c'est lui qui est saisi. Et donc, c'est cette idée qu'on ne peut pas saisir l'image. Et surtout, si on veut la réduire à un signe d'écriture pour dire quelque chose. C'est même ajouté, un peu en rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'image n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. Bon, donc... Euh, Saisissement, oui, mais c'est nous qui, qui sommes saisis. Moi, en voyant un, un film d'Ozou, la première fois c'était à, à New York. En effet, euh, euh, je ne sais plus la désignation du lieu, euh, institut japonais ou centre culturel japonais. Euh, J'ai été saisi, oui. Donc c'est revenir sur cette idée de montrer qui ne correspond pas du tout à, euh, à ce qu'offre l'image. Parce que si, si c'est montré, ça veut dire que elle tient dans le motif. On sait bien qu'en art, les motifs sont souvent les mêmes. Euh, ce n'est pas ça qui, qui va faire euh, l'intérêt de, de l'œuvre. Et donc, justement, euh, le, le saisissement fait qu'on ne bute plus sur le motif et que le regard traverse en quelque sorte. Ça, c'est la profondeur. C'est le fait de, de toute œuvre d'art. J'ai à l'esprit là l'œuvre de Vermeer, par exemple. Euh, un contemporain de Vermeer, Peter de Hogue, représente, a représenté dans le goût de l'époque des intérieurs comme l'a fait Vermeer. Seulement, chez Peter de Hogue, là, on serait plutôt du côté du documentaire. Oui. Euh, chez Peter de Hogue, on peut détailler, on peut observer, mais on ne peut pas observer un tableau de Vermeer. Je veux dire que euh, cet état d'observation, bien sûr, qu on peut dire, là, bon, mais, mais ce n'est plus voir, ce n'est plus voir le Vermeer. Peter de n'offre pas plus, il n'offre pas plus à voir que ce qu'il montre. Bon, ça c'est parler en, en termes généraux sur l'art, mais en revenant à Ozou, c'est bien ce que je ressens en, en voyant un film d'Ozou. Il y a quand même des, des, des œuvres cinématographiques où on voit l'image, j'allais dire, où l'image subsiste. C'est bien le cas de Bresson, de, de, de Strobe, de, de Godard aussi bien. C'est ce qui fait problème aux spectateurs de Godard, parce que. Mais, qu est que est, mais quelle est l'histoire Qu'est-ce que ça raconte euh, mais il n'y a que des images. C'est ainsi que dans les films d'Ozu, on le sait, c'est très mince ce qui fait histoire. D'ailleurs, c'est le plus souvent la, la, même, la même histoire. Euh, je, je pense à deux films d'Ozu dont, dont le titre ne me reviendra pas, mais où Setsuko Hara. joue la mère d'une jeune fille qui ne veut pas la quitter, qui ne veut pas se marier pour rester avec sa mère. Bon. Dans un film plus ancien, Setsukohara joue le rôle de la fille qui ne veut pas quitter son père, lequel est Shichuriyu, justement pour continuer à, à s'occuper de lui. Et, et l'un comme l'autre, que ce soit Shishuriyu ou Quelques années après Tetsukohara Sukohara dans, dans, dans le rôle de, de la mère, euh, on se subterfuge de laisser croire, d'ailleurs ce, ce, ce n'est pas eux-mêmes qui le laissent croire, c'est des amis dans l'intérêt de la fille, que le père ou que la mère va se remarier. Bon, Donc c'est simplement de dire cela comme exemple de, de sujets très ténus. Une histoire minimale, mais ça, ça fait des chefs-d'œuvre. Euh, il me semble avoir lu, ou je ne sais pas si je l'ai entendu, que les films d'Ozou ont tardé à arriver en Occident parce que les Japonais pensaient que ça ne pouvait pas intéresser, que ça ne pouvait pas intéresser le public occidental. C'est dans les années 70, en fait. Moi, j'étais à New York dans, dans les années 70. C'est comme ça que, que, pour la première fois, j'ai vu un film d'Ozu. Donc, on sait comment... Les films sont arrivés en France. Il y a eu des rétrospectives où on faisait la queue pour voir les films d'Ozu. Je me rappelle avoir vu Alain René dans la queue devant le cinéma Max Linder. Il n'a pas pu rentrer. Bon. Donc... Euh il faut que j'arrête là, parce que je ne sais plus trop ce que je dis. Re Reprenez-moi là, parce que il faut me remettre sur la voie. Marie, peut-être, vous avez une question Disons... Euh... C'est là, vous nous poussez vers des formes de, de minimalisme. Alors, je, je voulais voir, par exemple, qu'est-ce qui aurait pu être le cas. Mais ça, c'est un souvenir, peut-être, que, que je déforme. Euh, alors, au moment où Antonioni était allé en Chine, il me semble, hein, mais vous me, me rappellerez, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'il a voulu euh, étendre, disons, cette, cette idée d'abstraction du scénario et qu'il a mis en œuvre une caméra qui, euh, donc, enregistrait sans être guidée, qui enregistrait de forme automatique, ce qui peut-être à l'époque était plus difficile. Ou euh, autre cas de minimalisme euh, ou de, de choix spécifiques d'éliminer des aspects de l'histoire du, du montage, etc. Du point de vue, euh, il y a eu euh, là quelque chose que vous connaissez là aussi sûrement beaucoup mieux que moi. Donc Adachi Masao, quelqu'un qui évidemment n'a strictement rien à voir avec euh, vos choix et votre parcours, mais qui, euh, dans euh, son documentaire radical euh, sur euh, l'histoire d'un assassin, euh, montre toute une série de paysages, soi-disant euh, villes, rues, euh, assez ordinaires, mais qui seraient donc, ceux qui avaient vu l'assassin en passant d'un lieu à l'autre. Alors, est-ce que ces formes de minimalisme... Euh, disons, que, que vous les avez euh, évoqués, vous les connaissez, vous voyez un dialogue possible, et enfin, je rajoute, juste pour compliquer encore la chose, je pensais, ce qui n'est pas très étonnant aussi, à l'Empire des signes de Roland Barthes, dans lequel il insiste, par exemple, pour voir tout comme des... Euh, comme se euh, rapportant à un signe vide. Euh, déjà, bon, ça c'est un discours un peu bizarre parce qu'il reprend Claudel qui, était, euh, qui, qui avait ses, ses idées à lui et qui ne correspondait pas forcément à celles de, de pas mal de japonais mais vous avez donc des exemples euh, d'ellipses est-ce que ça, ça peut évoquer quelque chose à l'intérieur de, de, de vos choix mais je, je dois avouer que que non, parce que je, je, je sais bien l'existence de, de ce livre de, de Roland Barthes. Je ne l'ai pas lu. Et c'est certainement dommage, mais je, je n'ai pas vu les, les films auxquels vous, vous faites référence. Donc, euh, là, je me méfierais d'une pratique systématique d'une recherche là encore c'est ça qui qui me gêne de toutes les manières lorsqu'il y a recherche recherche donc c'est pas c'est pas la recherche d'une abstraction c'est c'est voir, c'est le fait de, de voir. Ce qui me plaît bien en français, je ne sais pas si en japonais, bien évidemment, je ne peux pas le savoir, mais aussi bien euh, j'étais en Espagne, j'ai dû poser la question, je ne sais pas si on m'a répondu, euh, cette ambiguïté qu'il y a en français sur le mot vision. Donc la vision, c'est bien évidemment le fait de voir. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il a des visions, c'est plutôt dire qu'il qu ne voit plus, ou en tout cas, il ne voit pas ce, ce, ce que nous, on voit. Bon, donc, euh, je ne sais pas, c'est abstraction, le, le, le mot peut-être qui, qui me conviendrait mieux, c'est le, le « vide ». Euh, alors, là, je pense à, à un autre film qui est ancien, qui a été fait avant les antiquités de Rome, qui s'appelle « Keep in touch ». Je l'ai fait à New York. J'étais là, c'est loin, en 87, pour préparer un programme de mes films l'année suivante. Et je logeais chez un ami qui était absent, qui m'a laissé son appartement, un ami pianiste. Il était en tournée au Brésil. Grand appartement, très désordre. Une grande pièce avec le piano à queue recouvert d'objets. Bon, pour moi, c'était impossible de, de filmer. là. Pourquoi Parce que justement, ne se voyaient pas les lignes. Alors, j ça ne veut pas dire qu'une recherche de l'abstrait. C'est simplement voir. Et, et dans ce désordre-là, il n'y a pas de vision. Bon, face à la, à la porte de la cuisine, il y avait une autre pièce, en tout cas une porte qui, elle, était fermée, que j'ai osé pousser au bout de quelques jours. Elle donnait sur une toute petite chambre, avec un bureau, une lampe sur le bureau, un réveil, une fenêtre, sous la fenêtre, un radiateur, et sur le radiateur, une pile de revues porno. Là, j'ai vu, je veux dire, je, je pouvais filmer, et j'ai filmé là. Donc, le, le, le mot « abstrait » me gêne un petit peu, parce qu'en effet, je répète, c'est comme s'il y avait une attention, une recherche de l'abstraction. Dans ce cas-là, mes films seraient des films expérimentaux. Mon cinéma n'est pas expérimental. C'est des films d'expérience, mais pas expérimentaux. Et, et le minimalisme et, et l'abstraction, c'est euh, ce qui se voit dans le travail fait par certains cinéastes expérimentaux. Donc. Euh, Donc voilà, c'est encore me dire que je, je réagis mal. Je ne sais pas que je réagis mal, mais je, je ne réagis pas d'une façon claire à, à votre remarque ou à vos questions. Euh, disons, je voulais... Ah, Je ne vous entends pas, là. Pardon Pardon, vous penserez que je suis trop intellectuelle, mais c'est peut-être le jeu de rôle imposé par le dialogue, vous savez, <rire> si on se voyait descendre dans un parc, peut-être qu'on parlerait autrement. Mais dans, à l'intérieur d'un débat, je pensais par exemple au fait que, quoi qu'on fasse, vous êtes, à un certain point de vue, condamné à être un intellectuel. Par exemple, si vous vous en on vous a invité, et là, euh, je, disons, je vois, il y a des dialogues constants euh, entre intellectuels français ou francophones et euh, invitations de japonais. C'est, euh, comment dire, un parcours presque obligé, euh, et ça donne parfois donc des intellectuels français qui expriment ce qu'ils ont, euh, compris de, de la culture par exemple française ou, euh, ou européenne, tel était le sujet donc, de spécialisation, et euh, disons l'invitant ou l'intellectuel correspondant japonais euh, donc, qui euh, accepte et aide leur séjour. Mais là c'est peut-être une hypothèse, euh, N'était-il pas peut-être euh, Suzuki euh, Hirohatsu euh, avec lequel vous étiez en dialogue Je vois, il y a un monsieur avec des lunettes qui apparaît. Euh, et donc, je me je disais, mais encore une fois, ce sont toujours des hypothèses que je vous ai balancées de façon un peu maladroite tout au long de, de ce débat. Mais est-ce que c'était lui Et c'était dans quel contexte avez-vous été invité Voilà. Bon. Donc euh, peut-être vous connaissez Hirohatsu euh, Suzuki. En tout cas, c'est bien le garçon qu'on voit dans, dans le film à lunettes. Et, euh, et qu'on voit dans ce petit bar comme il y en a, pas très loin de, de, de ce carrefour de Shinjuku. C'est tout petit bar avec une salle à l'étage. C'est bien lui qu'on qu voit là. Euh, donc euh, c'était... C'était la troisième fois donc, où je me trouvais au Japon. Et là, j'ai été invité par l'université d'Oshisha, à Kyoto. Et, et cette fois-là, contrairement aux fois précédentes, euh, j'avais aussi une invitation à, à Tokyo, à l'Athénée français, pour, pour présenter quelques films. Mais ça avait commencé à Kobe. Il y a, on peut dire, une, une cinémathèque à Kobe où le, le début d'une un, collection de, de films par un monsieur que je pourrais comparer à Henri Langlois quand il a créé la cinémathèque française, j'ai été invité là et, et, et ma surprise, dix minutes avant le début de la projection, c'est de voir arriver Hirohatsu directement de l'aéroport avec sa valise. Et, et donc, je ne l'avais pas prévenu de, de ce voyage que je faisais au Japon. Donc, il avait voulu venir et, et il était là. Et je me suis trouvé ensuite avec lui. Et par exemple, pour, pour aller dans ce lieu où le Fuji est dans un paysage industriel, ce n'est pas lui qui m'a indiqué le lieu, mais c'est lui qui m'a permis permis d'y aller, il m'a guidé pour ça, donc c'était, je ne sais plus, 250 kilomètres peut-être de, de Tokyo, et, et donc je me suis trouvé plus, plus d'une fois avec lui, il était là et, et, et je l'ai filmé. Comme vous le savez peut-être, Hiroatsu Suzuki habite à Lisbonne, et il est lui-même cinéaste. Donc euh, il était là, je l'ai filmé. Mais ce n'était pas me demander est-ce que j'ai des raisons de, de, de le filmer pour le film que je veux faire puisqu'il n'y a pas d'intention de, de film. Donc j'ai eu des prises avec lui, j'ai eu des prises avec Dessuke Akazaka qu'on voit dans le premier film que j'ai fait au Japon arrière-saison. Et là aussi, il se trouve qu'il qu était là et, et et voilà, je, je lui ai fait faire dans la chambre d'hôtel où je logeais, où il a bien voulu venir euh, quelques déplacements qui ont été répétés. Et à un moment, il se trompe par rapport à ce que je lui demandais. Et, et évidemment, je, je, je n'ai pas coupé cela. Vous vous rappelez peut-être ce, ce passage où il dit « I'm sorry, I'm sorry euh, ». Et, et voilà, c'est c'est euh, sans, sans, sans véritable intention et c'est simplement être être présent. Mais je vous êtes parti en disant et répétant le mot intellectuel. Je, je pense évidemment, j'en fais partie, mais euh, Peut-être un petit peu à la marge, parce que je, je suis quand même assez limité de, de ce côté-là. Et depuis, euh, depuis toujours, euh, je suis d'une nature quand même assez étourdie. Et donc, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui me semble profitable, justement, pour euh, puisque les l'étourderie provoquent l'oubli et. Et l'oubli, c'est perdre les intentions qu'on peut avoir et finalement avoir une réceptivité à l'image qu'on n'aurait pas si on restait euh, fixé sur, euh, sur une idée d'une manière rigoureuse. Euh, intellectuelle. je ne sais pas, je pense à Bresson. Là. Euh, Bresson, on sait comment s'est passé le tournage de Mouchette par un livre qu'a publié Marie Cardinal sous le titre « Cet été là ». Et cet été-là, elle travaillait pour Bresson, elle faisait, elle était le modèle de la mère de Mouchette, mais en même temps, elle travaillait pour Godard, pour des recherches, pour le film « Deux ou trois choses que je sais d'elle ». Or, les, les, les bureaux de la production de Bresson étaient au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, dans le même immeuble, à l'étage, il y avait les, bu les bureaux de, de Godard. Et Bresson avait dit surtout ne, de ne pas avoir contact avec... Le, avec ceux d'en haut. Bon, euh, c'est simplement dire que dans ce livre, qui est très plaisant au début et qui finit par être insupportable, euh, on réalise comment... Ce, cet exemple que je prends un rapport à la notion d'intellectuel. Hein, comment euh, Bresson ne savait pas ce qu'il voulait. Donc euh, les, les techniciens, au début du tournage était très impressionné de travailler avec le maître. Mais au bout d'une semaine, il était tout à fait déconsidéré parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Jean Delannoy, quand il a tourné Marie-Antoinette avec Michel Morgan, c'est certain qu'il savait ce qu'il voulait. Et les techniciens devaient être très admiratifs. Bon, mais il n'empêche que ce n'est jamais Marie-Antoinette qu'un film de Jean Delannoy, ce qui veut dire qu'il ne présente pas un grand intérêt. Du côté de l'art, du côté de l'art, je pense qu'il y a ça ne veut pas dire que les artistes soient des imbéciles, mais il y a cette faiblesse je vais dire faiblesse intellectuelle, une capacité enfin, une vulnérabilité plutôt et donc le fait de de subir oui, ce, ce saisissement euh, ça en effet, c'est pas ce qui caractérise l'intellectuel. Encore une fois, ça veut pas dire que les, les artistes sont des imbéciles. C'est peut-être répondre un petit peu à, à, à la remarque que vous faisiez concernant l'intellectuel. Je disais plus euh, que c'était un rôle qui. Euh qui rentrait dans des cadres euh, d'invitation, c'est-à-dire euh, il y a, mais ça, ça sort complètement de votre propos, à l'intérieur d'échanges, euh, il y a des possibilités encore très limitées pour les chercheurs, ce qu'on qu invite le moins, ce sont par exemple les japonisants, parce que les japonais ne s'intéressent pas à ce que peuvent dire des japonisants, euh, disons, étrangers sur leur pays, donc ils préfèrent, euh, ce qui est important pour les étudiants de la Bulac qui nous écoutent, il faut savoir qu'on passe toujours… Euh, euh, en dernier, et euh, on privilégie au contraire une catégorie hétéroclite d'intellectuels et, et d'artistes qui parfois peut euh, donc revenir au même. Mais ça c'est euh, des échanges relativement bureaucratiques pour lesquels il y a des programmes dans le cas d'autres documentaristes, évidemment, ce n'est pas toujours réalisé de, de cette manière. Par exemple, Wenders dit qu'il est allé de façon spontanée, qu'il n'avait même pas une caméra. Mais bon, d'abord il est allemand, et en plus c'était il y a longtemps maintenant, ces échanges ont pris d'autres formes. Mais je m'excuse, c'est profiter un peu de votre présence de parler de, ce, de cet aspect qui, je comprends bien, n'est pas <rire> votre point de vue votre intérêt principal. Néanmoins, euh, pour les échanges, vous avez, il me semble, dans et vous avez euh, photographié un corps, euh, donc Suzuki Hirohatsu. Donc, les échanges restent et, et j'ai en plus. J'ai trouvé Saoudade très intéressant aussi, si vous me permettez, parce que vous pensez peut-être que je suis, euh, comment dire, quelqu'un qui, qui regarde de l'extérieur, mais vous voyez bien là, dans Saoudade, euh, j'ai vu au contraire quelque chose du rapport que vous pouviez peut-être avoir avec lui. Oui, oui, alors là, vous, vous me surprenez par le fait que vous avez vu aussi ce film Saudade qui est un court-métrage que, que j'ai fait à Lisbonne. Et donc là, c'est redire que Hirohatsu habite Lisbonne. Donc je, je, je me trouvais avec lui. Et, euh, et comme peut-être on ne le réalise pas dans, dans le film, pour ce qui est des intérieurs, il y a, il y a deux lieux différents. Il y a ce qui s'appelle l'Athénée, là, la là aussi, et, euh, et la maison de l'Alentejo Et je crois que c'est là, me trouvant avec Hiroatsu que je lui ai demandé s'il voulait bien s'asseoir à, à une table. C'est un restaurant qui peut accueillir de, de, de, de très, très nombreuses personnes, des, des grands groupes. Et là, il n'y avait. Nous, nous étions seuls. J'avais ma caméra, mais je n'avais pas le pied de la caméra. Donc, j'ai utilisé une autre table. Je, ça arrivé à un niveau à peu près correct pour, euh, pour avoir ce, ce cadre juste euh, où, où vous avez vu Hirohatsu. J'ai posé un verre devant lui. Euh, bon. euh, donc, euh, je ne sais plus l'année d'ailleurs de ce film. Mais... Euh, Là aussi, il n'y a, a pas eu de, de, de projet de film. Les prises qui ont été faites à l'extérieur, au bord du Tage, elles ont été faites parce que, y avait, c est, c est, je voyais l'image, parce qu'il y avait cette justesse dans, dans le cadre. Ça a mis beaucoup de temps, là aussi, pour qu'elles se rencontrent. Et c'est là que, que, que m'est venue l'idée de dire que, les rapprochements qui s'opèrent entre les prises, les accords, non pas raccords, les accords, accord, accords qu'il peut y avoir, ils se voient à la condition qu'on... Je pourrais dire je m'élève, à la condition qu'on qu s'élève et, et que du même regard, on puisse embrasser toutes ces prises qui, a priori, n'ont rien à se dire, sont sans rapport. Et ça, je pourrais le dire tout autant pour, euh, pour Un monde flottant, parce qu'il a fallu des années quand même pour que le, le, le, le film existe. donc Un monde flottant, son année c'est 2020, mais les, les prises se sont faites en 2016. Donc ça, ça, ça c'est important à dire. Évidemment, si c'était euh, réaliser un scénario et raccorder les prises un an ce serait beaucoup en moins de six mois c'est fait mais il n'y a pas de scénario il n'y a pas d'idée de film au départ mais le temps fait qu'on saisit des rapprochements, des accords des accords aussi bien entre le son et l'image les images entre elles et et il s'opère un positionnement et, et en, en parler c'est évoquer quelque chose qui, qui peut paraître bizarre mais l'orbite ah. l'orbite euh, euh, c'est à dire que certaines bobines je parle comme si c'était des fémurs super 8 certaines prises se positionnent sur, une, sur ce que je reconnais finalement être, être une orbite puisque il suffit qu'il y en ait trois si elles sont sur la même orbite on, on devine le cercle entier donc à partir de là il y a un effet d'attraction euh, certaines prises vont j'aimerais dire consentir à se positionner sur cette orbite et d'autres n'y trouveront pas leur place et il y a un ensemble qui se constitue comme cela et je dirais si c'était me dire quel est le motif, où est le sujet eh ben, c'est ce qui est au centre de l'orbite qui a pas à montrer qui n'est pas nécessaire de montrer puisqu'il est désigné par le, par le cercle même. Bon, là, c'est vraiment commencer à parler d'une manière, vous allez me dire, qui réellement là, est très abstraite, mais euh, je trouve que ça, ça désigne assez bien, aussi curieux que ce, ça puisse paraître, la manière dont ça se passe. Donc, il y a, y a des prises qui peuvent être en elles-mêmes, très, paraître très, très, très bien, très réussies, mais elle ne trouve pas place sur l'orbite. Peut-être pour un autre film. C'est comme ça que se, que, se devine, que, que se devine, le film et qu'il finit par exister. Une dernière question peut-être. Vous évoquez donc le temps quatre ans pour un monde flottant et finalement quelle trace, quelle marque? Ce film et ce tournage a-t-il laissé en vous C'est-à-dire que vous avez quand même fait l'expérience d'un tremblement de terre, vous avez fait l'expérience aussi de longues promenades, de longues, enfin, beaucoup d'expériences, et, et, et quelle empreinte, euh, finalement, à un monde flottant a-t-il laissé dans votre carrière de réalisateur, mais également en tant qu'homme et en tant que personne qui appréhende justement tous ces phénomènes au Japon Moi, je, je, je dirais qu'il qu n'a laissé, qu'il ne laisse aucune trace. Je veux dire, le film me travaille, ça me travaille, jusqu'à ce que finalement il soit fait. Je ne sais pas s'il faut parler de, de gestation, mais une fois qu'il qu existe, il est, euh, il est, il est dehors. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça, ça, ça l'est quand même. En partie, je ne retourne pas là, là où j'ai filmé. Euh, donc là, je vais vous dire, je suis sur un film mais j'en ai été distrait, là, puisque j'ai passé deux, deux semaines en Espagne, puis il y a le, le, le cinéma de, du réel. Je suis sur un film qui pourrait s'appeler « Le tombeau de Kafka Qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est Ce sont des prises que j'ai faites avec mon smartphone à Prague. Bon, donc... J'en suis tenu à l'écart, là, là, là, du film. Mais ça travaille, ça travaille. Je n'en serai délivré que lorsque le film existera. C'est ça, euh, la trace, vous me dites, qui reste de, de ces années pendant lesquelles le, le film se fait. Non, une fois que le, le, le film est fait, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Euh... Mais il, il, il m'aura travaillé longtemps Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Jean-Claude Rousseau pour cette parole généreuse autour d'un monde flottant et plus généralement de votre œuvre cinématographique. Merci Célia, merci Marie et bonne suite de festival. Merci à Marie qui m'a vraiment étonné en me parlant de, de Saouda des, de, et des antiquités de Rome. et Merci à Célia.